Le jeu qui rigole D'après l'univers de Cédric Ramadier et Vincent Bourgeot, de 3 à 103 ans et de 2 à 4 joueurs, le jeu est constitué d'un grand plateau de jeu de 50 cartes, d'un dé magique et de 4 pions souris. Le but du jeu est simple, être le premier à atteindre la case souris au centre du plateau en réalisant les défis lancés en cours de partie. Le premier joueur lance le dé. Si le dé tombe sur la face rouge, le joueur se dirige vers la prochaine case rouge du plateau. Il tire une carte rouge, colère, et doit absolument répondre à la question ou relever le défi posé par le jeu. Le premier joueur à avoir rejoint la case centrale souris du plateau gagne la partie. Serez-vous relever les défis et Retrouvez tout l'univers de Cédric Ramadier et Vincent Bourgeois en librairie.